Pierre Claver marang Mamsavu Face à la presse ce 1er décembre 2022 Le président du PSD a passé en revue l'actualité nationale et internationale Parmi les points évoqués la question de recours lors des dernières législatives à Mimongo et les cas des bureaux du CGE et du Conseil National de la Démocratie jugés caducs. Nous avons été obligés d'introduire un recours auprès de la Cour constitutionnelle parce que certains ont cru bon de pouvoir envoyer dans les commissions électorales, parce qu'il y a un problème d'argent, les leurs, alors qu'ils n'avaient aucun intérêt à y être. comme on achète facilement les gens Nous avons tenu à ce que ceux qui devaient nous représenter soient des gens que moi, je désigne. Donc, tout ça pour vous dire que, oui, on doit renouveler, mais attention ne vous imaginez pas que si vous n'êtes pas présent, puisque nous avons tous été aux élections dans les instances électives, c'est-à-dire le Parlement, qu'on vous trouve, on vous ouvre la voie pour être, pour diriger le CGE, ça, ça n'aurait pas de sens. Il suffira de, de trouver le, le moyen de regrouper des électeurs pour aller voter et pour dire que euh, oui, c'est elle. Non, ça n'a pas de sens. Nous devons changer et nous attendons que ce changement se fasse sans oublier les partis qui sont déjà présents à l'Assemblée, au Sénat. Et qui ont donc, euh... La provincialisation, le projet de société de Marang Mamoussavou pour le Gabon n'était pas en reste. Il faut parler de la provincialisation. Regardez notre pays. Regardez le Grand Libreville. Regardez comment tout le monde s'agglutine dans le Grand Libreville. Dans des endroits, dans des zones de non-droit, dans des zones inondables. Parce que tout le monde veut se rapprocher du président de la République et de son gouvernement, espérant qu'ils vont avoir la possibilité d'avoir une école pour les enfants de pouvoir se soigner, de pouvoir se loger, de pouvoir se soigner, de pouvoir avoir du travail, ce qui n'est pas le cas. Parce que vous ne pouvez pas partir d'un système de cueillette, de pêche et de chasse pour aller dans un système où il faut travailler et avoir une qualification pour bien nourrir sa famille, pour se construire un logement qui offre à chacun de nous, qui indique à chacun de nous que le logement est un droit inaliénable, un droit. Chacun de nous doit être logé correctement. Chacun de nous doit avoir un logement fourni par l'État. Notons que le parti social-démocrate vient de procéder au renouvellement de son secrétariat exécutif.